Cher Dieu, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs lourds pour les hospitalisés qui souffrent à cause de la guerre. Nous nous sentons impuissants et nous ne savons pas quoi faire pour aider ces personnes, mais nous savons que tu es tout-puissant et que tu es capable de faire des miracles. Nous te demandons donc de leur accorder ta grâce et ta miséricorde, de les soulager de leurs souffrances et de les réconforter dans leur douleur. Seigneur, nous te prions pour la fin de la guerre dans le monde. Nous sommes fatigués de voir tant de violence et de destruction autour de nous. Et nous savons que cela ne peut être résolu que par ton intervention divine. Nous te demandons de toucher le cœur des autorités qui font la guerre et de leur donner la sagesse et la compassion nécessaires pour arrêter les gères. Nous te prions de ramener la paix dans les zones de conflit et de protéger les innocents qui sont pris au milieu de la violence. Seigneur, nous te prions pour les soldats qui risquent leur vie sur les champs de bataille. Nous te demandons de les protéger et de les garder en sécurité. Nous te prions également pour les familles de ces soldats qui vivent dans l'angoisse et l'incertitude quant à leur sort. Nous te demandons de leur accorder ta paix et ta force pendant ces moments difficiles. Père, nous te prions pour tous ceux qui sont touchés par la guerre. Nous te demandons de réconforter les veuves et les orphelins, de guérir les blessés et de soutenir les personnes déplacées qui ont tout perdu. Nous te prions de leur donner la force de continuer à avancer malgré les défis qu'ils rencontrent. Seigneur. Nous te demandons de nous aider à être des porteurs de paix dans le monde. Nous savons que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde, mais nous pouvons faire notre part pour promouvoir la paix et l'harmonie dans notre propre communauté. Nous te prions de nous donner la sagesse et le courage de faire ce qui est juste, même si cela peut sembler difficile. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour ta protection. Nous te prions de continuer à nous guider et à nous diriger dans toutes nos entreprises. Nous te demandons de bénir ceux qui travaillent pour la paix et la justice dans le monde et de les aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Seigneur, nous te prions de nous donner l'espoir pour l'avenir. Nous savons que même dans les moments les plus sombres, tu es toujours avec nous et que tu as un plan pour notre vie. Nous te demandons de nous donner la force de persévérer et de continuer à travailler pour un monde meilleur. Père, nous te prions de guider nos dirigeants mondiaux dans leurs décisions. Nous savons que la paix dans le monde est possible, mais cela nécessite des choix difficiles et des sacrifices. Nous te demandons de leur donner la sagesse et la clarté de pensée pour prendre les bonnes décisions et pour travailler ensemble pour un avenir de paix et de prospérité pour tous. Seigneur, nous te prions pour tous les pays touchés par la guerre. Nous te demandons de bénir les peuples de ces pays et de les protéger. Nous te prions également pour les organisations humanitaires et les travailleurs de l'aide qui risquent leur vie pour aider ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de les bénir, de les protéger et de les guider dans leur travail. Père, nous te prions pour que la guerre cesse et que la paix règne dans le monde. Nous te demandons de guider nos dirigeants pour qu'ils travaillent ensemble et trouvent des solutions pour résoudre les conflits de manière pacifique. Nous te prions de toucher le cœur des personnes qui ont de la haine et de la colère envers les autres et de leur donner la paix et l'amour dans leur cœur. Seigneur, nous te prions pour les soldats et les civils blessés pendant les conflits. Nous te demandons de guérir leurs blessures physiques et émotionnelles. Nous te prions également de bénir les médecins et les infirmières qui travaillent dans les hôpitaux pour soigner les blessés et les malades. Père, nous te prions pour les enfants qui souffrent à cause de la guerre. Nous te demandons de les protéger et de les aider à surmonter les traumatismes qu'ils ont vécus. Nous te prions également pour leur avenir, que tu leur donnes la chance d'avoir une vie meilleure, remplie de paix et de bonheur. Yahweh nous te prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de la guerre. Nous te demandons de les réconforter et de leur donner la force de continuer à vivre malgré leur douleur. Nous te prions également de bénir les âmes de ceux qui sont morts dans les conflits et de les accueillir dans ton royaume. Père éternel, nous te prions de guider les efforts de paix dans le monde. Nous savons que la paix est possible, mais cela nécessite des sacrifices et des compromis. Nous te demandons de donner aux dirigeants la sagesse et la clarté d'esprit pour travailler ensemble et trouver des solutions pacifiques aux conflits. Seigneur, nous te prions pour que la paix règne dans notre propre vie. Nous te demandons de nous aider à trouver la paix intérieure et la sérénité, même dans les moments difficiles. Nous te prions également de nous donner la force et la volonté de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, afin que nous puissions vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent. Père, nous te prions de bénir tous ceux qui travaillent pour la paix et la justice dans le monde. Nous te demandons de les protéger et de les guider dans leur travail. Nous te prions également de bénir leurs familles et de leur donner la force et le soutien dont ils ont besoin pour continuer leur travail. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que la paix règne dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Nous te demandons de remplir nos cœurs d'amour, de compassion et de pardon. Nous te prions également de nous donner la force de tendre la main aux autres et d'être des instruments de paix dans notre monde. Nous te prions de bénir tous ceux qui souffrent à cause de la guerre. Nous te demandons de leur donner la force de persévérer et de trouver la paix dans leur cœur malgré les circonstances difficiles. Nous te prions également de bénir tous ceux qui travaillent pour leur libération et leur rétablissement. Seigneur, nous te prions pour que la guerre ne soit plus jamais une option pour résoudre les conflits. Nous te demandons de nous donner la sagesse et la clarté d'esprit pour trouver des solutions pacifiques aux conflits, même les plus difficiles. Nous te prions également de nous donner le courage de choisir la voie de la paix, même si cela implique des sacrifices. Père, nous te prions pour que la paix soit un jour une réalité pour tous les peuples de la Terre. Nous te demandons de bénir notre monde avec ta paix divine et de nous guider sur le chemin de la paix et de la prospérité. Nous te prions également de bénir les générations futures avec une vie remplie de paix d'amour et de bonheur. Nous te remercions de nous avoir écoutés et de répondre à nos prières. Nous te demandons de nous aider à être des instruments de ta paix dans notre monde et de travailler pour construire un avenir de paix et de prospérité pour tous. Nous te prions pour que tous les dirigeants du monde soient touchés par ta grâce et ta miséricorde. Nous te demandons de les guider vers la voie de la paix et de la réconciliation afin qu'ils puissent œuvrer pour le bien-être de leur peuple et pour le bien de l'humanité tout entière. Seigneur, nous te prions pour tous les soldats qui risquent leur vie pour protéger les innocents. Nous te demandons de les bénir et de les protéger, de leur donner la force et le courage de continuer leur mission avec dignité et respect. Nous te prions également pour que la paix soit leur récompense et que leur sacrifice ne soit pas vain. Père, nous te prions pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la guerre. Nous te demandons de leur donner la force et le réconfort nécessaires pour surmonter leur peine et leur douleur. Nous te prions également de leur donner la paix qui surpasse toute compréhension et la certitude que leurs bien-aimés sont désormais dans tes bras. Nous te prions pour que la guerre cesse dans le monde entier. Nous te demandons de nous donner la sagesse et le discernement nécessaires pour comprendre que la guerre ne résout jamais les conflits mais qu'elle ne fait que les aggraver. Nous te prions également de nous donner la force et la volonté de travailler ensemble pour construire un monde de paix et de justice. Père, nous te prions pour que ta miséricorde et ta grâce soient manifestées dans notre monde. Nous te demandons de nous donner la force et le courage de nous engager dans des actions qui promeuvent la paix et la justice. Nous te prions également de nous donner la sagesse de comprendre que chacun de nous a un rôle à jouer dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour ton amour infini pour nous. Nous te prions de continuer à nous guider et à nous inspirer afin que nous puissions être des instruments de ta paix dans le monde entier. Père Céleste, nous te prions pour que les peuples opprimés soient libérés de la violence et de l'injustice. Nous te demandons de leur donner le courage et la force de continuer à lutter pour la paix et la liberté, et de leur donner la certitude que tu es toujours avec eux, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, nous te prions pour que la guerre ne soit plus jamais une option pour régler les conflits dans le monde. Nous te demandons de nous donner la sagesse de comprendre que la guerre ne fait que causer de la douleur et de la souffrance et que la seule voie vers la paix est celle de la négociation, du dialogue et de la réconciliation. Nous te prions pour que ta lumière brille sur tous les dirigeants du monde, afin qu'ils puissent voir la vérité et la beauté de la paix. Nous te demandons de leur donner la sagesse et le courage nécessaires pour abandonner la guerre et œuvrer pour la paix et la justice. Nous te prions également de leur donner la grâce et la miséricorde nécessaires pour demander pardon pour leurs erreurs passées et pour travailler à réparer les torts causés. En conclusion, nous demandons à tous ceux qui écoutent cette prière de partager ce message de paix et de réconciliation avec leurs proches et leur communauté. Nous les encourageons à prier pour la paix dans le monde et à œuvrer pour la réconciliation dans leur propre vie. Nous leur rappelons que la paix commence par nous-mêmes et que chaque petit geste peut faire une différence. Nous prions également pour que les autorités des pays qui font la guerre entendent notre appel à la paix et qu'elles soient touchées par la puissance de ta grâce et de ton amour. Que ta paix soit sur nous tous Maintenant et toujours. Shalom. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Radio TV d'Inalex Shalom. Amen.